Nous sommes une, une entreprise qui fabrique des scellants, des enduits, des membranes liquides et également des attaches métalliques spécialisées et les équipements pour les poser. Notre modèle d'affaires, euh, la stratégie, stratégie d'affaires est axée sur la proximité et la customisation des produits. Euh, nous avons euh, plus d'un millier de produits et des milliers de clients. Euh, nos ambitions euh, de bien servir euh, ne pouvaient pas euh, ne pas inclure euh, une transformation euh, numérique de l'organisation. Euh, ça n'a pas été long qu'on avait un réseau, on connectait nos employés euh, sur un réseau. Et puis, on parle des années 80. Les années 90, on a. Euh, euh, développer une plateforme intranet internet à partir d'une plate plateforme peut-être qui ne vous dit rien, mais Lotus Note, Domino. Euh, on connectait dans ce temps-là à travers des modems euh, avec des vitesses là, euh, très lentes et puis euh, mais des modems en série. Fait que numériser l'entreprise, ça fait partie de notre ADN. Dans les derniers 12 à 24 mois, un des gros projets a été la mise en place et l'optimisation d'un système MES. Euh, notre ligne de production silicone est reliée à un système qui envoie des instructions aux machines et nous connectons également de l'information de nos machines. Nous sommes présentement à développer le côté analytique. Euh, nous ne voulons pas juste suivre euh, superviser les tâches. Nous voulons créer une intelligence. Nous voulons être en mesure de résoudre des problèmes complexes euh, mais, et, et prendre des décisions à partir d'informations prédictives. La transformation numérique, euh, évidemment, euh, on essaie d'éliminer les tâches manuelles. La raison pour laquelle on veut éliminer les tâches manuelles, c'est d'être capable de donner euh, tout le temps à nos employés pour créer de la valeur ajoutée. Euh, L'objectif chez ATFAS du 4.0, c'est d'être en mesure de permettre à tout notre monde d'utiliser leur potentiel humain et non d'être résumé à un numéro, à une tâche simplice. Les plus grands défis euh, dans une transformation 4.0, c'est... Adopter et accepter le changement constant, euh, se réinventer constamment, donc encore une fois sortir des schémas classiques, euh, euh, comprendre qu'est-ce que la collaboration euh, apporte à un projet, apporte à un sujet, apporte à une décision ou permet une décision. Euh, donc, donc clairement le, le, le changement numéro un c'est l'adaptation.